Bonjour, c'est Raphaël Alava, professeur en sciences d'éducation. Dans cet essentiel, nous allons tenter de découvrir les métiers de la formation. Nous connaissons tous facilement et nous pouvons décrire le métier de professeur de lycée, d'instituteur, d'animateur de centre de vacances, de puéricultrice, c'est-à-dire ces métiers qui sont les métiers de l'éducation et de l'enseignement. Mais quand il s'agit de parler de la formation, nous avons du mal à mettre des noms et mettre des pratiques derrière les métiers de la formation. Pourtant, elles sont très, très diverses. Que l'on soit designer pédagogique, réalisateur de modules pédagogiques en ligne, formateur, tuteur pédagogique, accompagnateur en formation personnalisée. Voilà des métiers, et des métiers parfois très différents, non standardisés, qui existent. D'abord, rappelons que la spécialité de ces métiers, c'est de travailler le bien souvent avec des adultes. Avec des adultes qui, par leur maturité, par leur expérience, demandent et attendent une autre pratique que celle de la simple transmission. C'est l'autonomie nécessaire, c'est aussi la personnalisation des parcours qui est fondamentale, c'est enfin une écoute et une, une adaptation permanente à la demande du stagiaire ou de la personne qui veut se former dans ces métiers il ne s'agit pas seulement de pouvoir transmettre du savoir il faut aussi concevoir les dispositifs et nous parlerons bien sûr d'ingénierie de la formation et d'ingénieurs de la formation pour aborder ces métiers nous avons voulu euh, rentrer en contact direct avec des formateurs qui par leur expérience vont nous parler de leurs pratiques vont nous parler de leurs difficultés et aussi de leurs préoccupations de formateurs. et enfin avec le témoignage de Patrice Bouissière, spécialiste de, euh, du métier de formateur, nous allons regarder comment ce métier se structure et s'est structuré petit à petit, mais aussi comment euh, la notion de formateur explose aujourd'hui face à l'introduction des nouvelles technologies et à l'introduction de dispositifs qui, valorisant le travail coopératif, obligent le formateur à s'adapter à de nouvelles pratiques.